Les innocents, ça commence par un, un jeune homme qui est en garde à vue. on l'accuse d'avoir tué l'un de ses amis, c'est un homme de 35 ans et la garde à vue se passe plutôt mal et il, il, il va commencer à étouffer parce qu'il est malmené par la police et au moment où il est en train de s'étouffer, il va se rappeler, il va se remémorer toute sa vie dans sa cellule de garde à vue. Et donc c'est un roman qui traverse l'enfance. C'est la France des petites villes, la France des arrêts de bus. Ça commence à la fin des années 80. Et donc on, on voit ce, cet enfant grandir et, et essayer de négocier, de rester en vie avec un grand juge, une grande juge, qui est sa mère, qui est une espèce d'allégorie de, de Dieu. Et donc c'est un grand roman d'apprentissage de toutes les années 90. J'ai essayé de montrer comment on devenait un garçon, comment on se construisait dans ces années-là. Euh, donc les bagarres, les, les, toutes les premières fois, les premières bagarres, les premières amours, les premières amitiés, les premières mauvaises notes à l'école ou bonnes notes, etc., etc., etc. Comme dans Grand Frère, ce qui m'intéresse, c'est de parler des drames pour, euh, comme vous dire ne pas rester en surface des événements, raconter qui sont les personnes derrière ces drames, puisque si vous c'est en quelque sorte, ça me permet de raconter de là, où de là où je viens. La France populaire, la France des petites villes, la France des cités. Et grand frère, c'était né d'une blessure. C'était né d'une blessure d'un collègue qui avait dit, de toute manière, les jeunes de banlieue sont comme ça. Et avec cette colère, j'ai écrit grand frère. Et là, j'avais envie de rendre hommage à mon enfance. En fait, la scène initiale de Garde à vue, je ne l'ai pas vécue. Mais par contre, cet ami, qui a, un ami qui a tapé sa femme, et je suis allé m'expliquer avec lui, et ça, ça s'est très mal terminé. Ça, je l'ai vécu. Et dès lors, je me suis dit, mais comment on peut en arriver là Voilà. Et donc. Pour moi, c'est rendre hommage à mon enfance, c'est rendre hommage en fait, à 80% de la France, qui est complètement invisible à Paris. Et pardon pour mes collègues auteurs, mais par les auteurs parisiens également, parce qu'ils ne connaissent pas, malheureusement. Je crois que ça raconte son humanité en profondeur. Il n'y a pas d'être parfait. En fait, on passe notre temps à nous déguiser, à porter des masques, à nous maquiller. Euh, Or, en fait, on, on, montrer qu'on peut mentir, qu'un personnage peut mentir, qu'un personnage peut se sublimer, qu'un personnage peut, peut omettre, ça nous permet de pardonner, ça nous permet d'être tolérants, ça nous, permet de nous, ça nous apprend à nous dire Bah oui, bon, écoute, ce jour-là, il a raconté n'importe quoi. Et alors Et alors, et, alors et donc, euh, moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est où sont les intentions des gens, où sont les intentions des personnages dans la vie. C'est ça que j'ai envie de raconter, tout simplement.